Merci Monsieur le Président, Madame von der Leyen, Jean Monnet écrivait que les humains n'acceptent le changement que dans la nécessité et ne voient la nécessité que dans la crise. La nécessité est présente, les crises aussi. Alors, Madame von der Leyen, c'est le temps du changement, mais surtout de l'audace et du courage. Prenez le projet européen à bras le corps. Écoutez, osez, proposez, écoutez à nouveau. Répétez, reproposez, osez encore plus et je dirais, surprenez-vous et surprenez-nous. Vous n'êtes pas seul. Nous, le Parlement européen, nous sommes à vos côtés pour vous aider, vous inspirer, mais aussi vous, vous critiquer. La conférence sur l'avenir de l'Europe est une contribution qui va dans le sens de la Team Europe, dont le Parlement se sent exclu. Par exemple, je suis à votre entière disposition pour développer ensemble une identité européenne inclusive et verte pour et avec cette jeunesse et lancer la diplomatie culturelle du futur capable de rivaliser avec celle de la Chine et des États-Unis. Madame von der Leyen, soyez notre Jean Monnet du XXIe siècle. Merci.